Je ne comprends pas. Je ne suis pas quelqu'un de désagréable. Je vais vers les gens facilement. Je ne suis pas trop bête. J'ai plutôt une bonne connaissance générale. Je suis plutôt amusant, je pense. Enfin bref, je pense réunir pas mal de, de qualités qu'il faudrait pour pouvoir euh, facilement développer des amitiés. Et pourtant, non, j'ai des connaissances, euh, mais ça reste très superficiel. Je, je, me, sens, je me sens seul. J'arrive pas à développer des amitiés. Voilà un cas qui m'a été exposé. Euh, et. Euh, et je voudrais tenter d'y répondre dans cette vidéo ça fait 2-3 jours que, que j'ai cette question qui tourne en, en toile de fond et l'autre jour je lisais un livre qui a, qui, a, qui a résonné un petit peu où quelque part, si je fais le raccourci on, on avait tendance à dire que de nos jours on vit dans un monde où on consomme les choses et on a aussi tendance à consommer les relations. Quand on voit toutes les, euh, les plateformes qu'il existe pour pouvoir mettre les gens en relation, eh qu'est-ce qu'on fait On s'amuse à se rendre intéressant là-dessus pour pouvoir attirer les autres à soi et espérer bah, développer des relations. Mais En fait, on n'est jamais en train que d'essayer de, de construire des relations sur un principe consumériste. Et ça, ça n'amène à rien d'autre que de la consommation. On est marrant, ça fait rire les autres un moment, super, ils viennent voir vos vidéos, ils viennent voir vos posts sur Facebook, et puis vous voulez un moment, bah ils se lassent de vous, et hop, ils passent à autre chose. Qu'est-ce que vous avez gardé, de cette relation-là Pas grand-chose, juste peut-être qu'à un moment donné, ça a flatté votre ego, parce que, tiens, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me trouvent sympa. Mais c'est pas comme ça que vous allez développer des relations. Comment faut-il faire, alors, à ce moment-là, pour développer des relations profondes, sérieuses, qui réellement vous apportent quelque chose Le livre dont je parlais, dont je vous parle là, euh, Revenait un petit peu sur l'évolution du bonheur et l'évolution des relations à travers les âges. Il expliquait que euh, du temps des hommes de caverne, euh, les gens vivaient en tribu et les différents composants de cette tribu étaient totalement essentiels les uns pour les autres parce que leur survie en dépendait. En dépendait pardon. Et donc ils avaient probablement des liens qui les unissaient, des liens très très forts, très profonds. Ces gens-là se connaissaient très très bien, ils allaient chasser ensemble, ils allaient à la cueillette ensemble, ils faisaient ensemble toute une série de choses totalement cruciales pour leur survie. Et donc forcément ça démultipliait probablement la qualité de relation. Aujourd'hui on est très très loin de tout ça. Aujourd'hui, rares sont les gens qui nous sont indispensables. Tout petit, on nous apprend l'individualité très petits, les parents essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre sur notre chemin, pour nous aider à le trouver et à mettre de notre côté toutes les chances pour pouvoir être heureux dans la vie, l'école et ainsi de suite. Et, euh, et, et cette société d'individualité pose un problème. Et une des preuves, c'est justement tous ces réseaux sociaux où les gens essayent de trouver des relations, pour déconstruire cette, cette individualité. Mais ça ne marche pas parce que ça n'amène à rien de très concret. Il faudrait plutôt revenir peut-être vers un modèle où on est essentiel les uns pour les autres. Et donc réduire la quantité de personnes qu'on connaît peut-être, mais surtout être profondément là pour les autres, être profondément utile et sincère vis-à-vis -vis des autres. Pas jouer à la comédie, partager les choses avec les gens comme elles le sont. J'ai parfois l'impression d'avoir partagé des sentiments d'amitié plus forts avec des copains euh, d'un soir que j'ai rencontrés au bar euh, avec une soirée arrosée et on s'est confiés, on, on a partagé des choses qui nous, sont, qui nous ont été utiles et qui, qui restent dans la tête. J'ai parfois l'impression d'avoir eu des relations plus fortes comme ça que des relations d'amitié qui ont duré plusieurs années, qui étaient en fait bah, des relations amicales où on, on s'amusait. J'ai des copains avec lesquels je peux aller pour me marrer, mais avec lesquels je n'aurai pas de discussion profonde. Et puis j'ai des copains pour, avec lesquels je peux avoir de discussion plus profonde tout ça c'est un équilibre euh, mais c'est sûr je suis d'accord ne pas avoir de relations amoureuse ou d'amitié profonde c'est un véritable problème et il semblerait en effet que des études prouvent que ça vient gréver notre capacité à être heureux voilà c'était une réflexion en passant j'espère avoir répondu à la question de de cette personne-là, euh, et peut-être à votre question si vous regardez cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton qui est là, et puis sur la petite clochette, comme ça vous êtes certain de ne rater aucune de mes vidéos. Laissez-moi dans, dans vos commentaires votre expérience de ce, ce dont je viens de discuter ici. Laissez-moi ça dans les commentaires, je serai très très content de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. D'ici là, je vous souhaite d'être heureux en amour comme en amitié, et dans la vie en général. Salut